Bonjour, bienvenue à ce 85e épisode de Vite de Pasteur. Aujourd'hui, au moment où j'enregistre, nous sommes le 1er juillet, il est 11h16. C'est le jour de la fête nationale du Canada, ou comme on l'appelle ici à Ottawa, la fête du Canada Day. N'ayez pas peur, euh, je n'ai pas l'intention de débattre de politique constitutionnelle. Je ne vais pas vous demander de choisir entre un Québec souverain ou un Canada uni et fort. Je laisse ça à certains politiciens. Aujourd'hui, je voudrais plutôt réfléchir sur la relation entre la religion et l'État, le nationalisme. Et je parle de religion, je ne parle pas de foi. Parce que il y a un historique entre ce lien entre les États et les grandes églises au Québec. Euh, plusieurs d'entre vous savez qu'il y a eu une relation, je dirais, incestueuse entre la, religie, la religion catholique romaine et l'État québécois pendant plusieurs décennies, voire siècles, qui a conduit à des décisions douteuses, à des abus à des discriminations envers ceux et celles qui n'étaient pas catholiques romains. Et tout ça m'est revenu en tête parce que l'actualité nous y force. En étant au nord des États-Unis, c'est sûr qu'on entend beaucoup parler des, de la décision de la Cour suprême qui annule la protection constitutionnelle au droit à l'avortement. Ce sont les États qui doivent maintenant décider ce qui est permis ou totalement illégal. Et cette évolution, je pourrais dire, ce renversement, n'est pas basé sur une meilleure conna... de meilleures connaissances scientifiques au cours des 50 dernières années, sur des études scientifiques et statistiques ou même sur un discours euh, éthique. C'est le résultat d'un projet de longue haleine d'une droite religieuse. Et si chacun et chacune a le droit à ses valeurs dans sa vie, j'ai toujours de la difficulté avec un groupe qui essaie d'imposer ses valeurs et ses vues à l'ensemble de la population. Et je crois que cet événement est, un, est une manifestation, un exemple de quelque chose de plus profond. Plusieurs ont ce sentiment d'une perte de notion de religiosité de sacré dans les sociétés occidentales. On voit la perte de vitesse du christianisme, la pratique de la religion. On entend les gens se plaindre, ah, les magasins sont ouverts les dimanches, on peut aller n'importe où maintenant à Pâques ou à Noël, il n'y a rien de sacré, mais on entend rarement dire ou des plaintes lorsque les magasins sont ouverts durant les autres fêtes religieuses, des autres religions. Lorsque c'est ouvert à. Idal-Fatir ou Pourim, par exemple. Ça, c'est pas pareil. Et les gens vont justifier en faisant toutes sortes de contorsions intellectuelles, disant, je sais pas si vous vous souvenez de ça, il y avait une croix à l'Assemblée nationale du Québec, mais c'était pas de la religion, c'était du patrimoine, parce qu'elle était là depuis longtemps. Il y a une prière au début de la session de la Chambre des communes à Ottawa, mais c'est une prière inclusive. Ce n'est pas pareil. Pendant très longtemps, il y a eu une espèce de lien entre un bon citoyen est un bon croyant et vice-versa. Un bon croyant est un bon citoyen. Les deux allaient ensemble parce que le gouvernement et l'État fonctionnaient les la main dans la main. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on <rire> oublie... <rire> Ces chrétiens-là qui n'ont aucun problème de s'allier avec le gouvernement, que les prophètes, que même Jésus, étaient les premiers à critiquer l'autorité, l'establishment, les riches, les puissants, les dirigeants. Et ce qui en résulte, et ce qui me fait penser à ce passage de la Bible où Jésus est dans le désert, il est tenté par le diable. Et le diable lui dit, « Je t'offre tous ces royaumes de la terre si tu te prosternes devant nous. » Et parfois, on a l'impression que c'est ça que les églises ont fait. Ils se sont mis à genoux, ils ont fait des compromis pour avoir ce pouvoir-là. Et maintenant, elles se retrouvent les mains et les poings liés. Elles se retrouvent avec une série de scandales et d'erreurs monumentales. Parmi les plus grandes erreurs de l'Église, je pourrais dire. Par exemple, on en a entendu parler beaucoup, mais juste au cas, les Églises ont participé à une politique d'assimilation et de génocide culturel des Autochtones pendant une centaine d'années. C'était une politique planifiée par l'État. Et l'Église a embarqué sans trop se poser de questions, souvent. Et tout ça pour nous revenir à l'État des grandes églises dans les sociétés occidentales, notre place, je pourrais dire. Et oui, c'est frustrant parfois d'être à la marge, d'être marginalisé, de ne pas avoir l'oreille des puissants, de ne pas être capable de les influencer. Parce qu'on a un désir de pouvoir... On a un désir de faire passer nos idées et que ça, ça rayonne partout. Mais je crois que c'est une dérive de la mission première de l'Église, du peuple de Dieu, je dirais, un peu plus loin. Parce que l'État et la religion devraient être deux choses. Deux entités qui se parlent, qui ont le droit de citer, mais qui ne doivent pas coucher dans le même lit. Deux choses différentes qui contribuent à la société. C'est un peu ma réflexion aujourd'hui. J'espère que ça ne vous choque pas. <rire> si vous avez des points de vue différents, communiquez-les moi. J'adore avoir vos points de vue. Ça nourrit les conversations et c'est ça qui est sain. S'ouvrir les uns les autres, s'ouvrir les esprits, voir les choses différemment. C'est merveilleux. Peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez, vous pouvez me contacter, vous pouvez le partager, vous pouvez aimer. D'ici mon prochain message, faites attention à vous. Portez-vous bien. Bye-bye.